Quand j'étais petit, je regardais Mickey. Et puis j'ai grandi en regardant Disney. Je suis pas devenu un facho, un tordu, mais puisqu'il faut les renommer. Blanche-Neige et les sèdes ça vient quelqu'un et les copains. Cru, là c'est pas notre éthique, on l'appellera une personne pas sympathique. Celui à qui manque une main Notre souci avec Bambi Un banquier bi, ça le fait pas Bambi On remplace le banc, on en fait une chaise Mais une chaise hétérosexuelle Même black, blanc ou peur Maintenant un petit truc On se met à polémiquer Emily. Ce n'est pas ce que voulait Disney Moi depuis plus de 30 ans, On se moque de mon accent Mais je suis fier d'être différent Et de rester petit petit petit enfant Mais ça t'empêche de travailler à des moments En même temps imagine la guerre des épaules avec, avec ton accent, accent. Lucien, je suis ton père, putain de con